Deux nouvelles manières de se faire du thé à la maison. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo, car on parle énormément de café sur la chaîne. Je suis un grand fan de café. Mais dernièrement, j'ai eu deux produits dont j'avais envie de parler et de expliquer. D'abord, c'est un mousseur à lait avec lequel j'utilise pour faire du thé matcha. Je sais, c'est pas traditionnel, c'est pas comme il faut, mais des fois, si on n'a pas le temps et qu'on a des produits comme ça à la maison, je le fais comme ça, comme ça. Si certains vous l'avez, vous pouvez en tout cas tester avant de vous acheter le fouet traditionnel. Et en fait, comme on avait fait il y a longtemps une vidéo sur une, une théière... C'était Solis pour faire le thé, il faut savoir que ces théières-là n'existe plus pour le, moment dans, pour le moment dans la gamme. Donc en fait il y a une nouvelle et je voulais simplement en fait un peu remettre à jour ce genre de produit et faire du thé avec des théières électriques traditionnelles qui mettent l'eau à la température désirée, 70, 70 degrés, 80, 90 degrés, 90 degrés et remonte le thé quand l'infusion est faite. Donc maintenant on va partir sur un thé traditionnel comme ceci et juste après on va partir sur un thé matcha. Alors le thé traditionnel, c'est pas compliqué, en fait on est ici sur une, sur une sympa bouloir. On ne va pas mettre de trosses un peu pour vous montrer, on va mettre 0,7575 litres d'eau. Contrairement à la bouloir précédente en soliste, vous aviez en fait la, le, le filtre il descendait, il remontait avec un corps central qui était magnétique dans lequel le filtre descendait. Donc il y avait un peu plus à nettoyer. Ici comme elle est complètement vide à l'intérieur, elle est un petit peu plus facile à nettoyer. Vous avez le bras qui est externe cette fois-ci, mais bon. On sait le faire, on met du thé vert dedans. Selon la quantité que vous avez envie, n'oubliez pas que le thé vert, si c'est un thé de bonne qualité, vous pouvez des fois l'infuser plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de l'infuser, j'ai perdu la deuxième partie, voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'infuser qu'une seule fois, vous pouvez le faire plusieurs fois. Il se clipse, comme ceci, ok. Et vous venez simplement le déposer dans la bouloir. Pour info, elle sert aussi de bouloir normale. C'est super important à savoir. C'est-à-dire que si vous voulez juste vous en servir pour chauffer de l'eau, il y a pas de problème. Elle chauffe aussi de l'eau à 100 degrés, pas de problème. Donc elle permet de faire un départ différé si vous avez envie. Elle garde le thé chaud quand il est prêt. Elle remonte pour plus que le thé infuse dedans. Donc comme ça vous ne gâchez pas du thé parce que quand vous achetez des bons thés, on peut monter dans des prix qui commence de temps en temps un peu à piquer. Donc c'est bien de préparer le thé d'une bonne manière. On a mis du thé vert dedans, donc c'est pas compliqué. Vous avez ici un bouton qui fait double fonction, température et temps. Ok, donc on appuie sur la température. Moi je le veux à 70 degrés, 70 degrés. On rappuie une deuxième fois, je le veux en 2 minutes 30 d'infusion. Si on est d'accord, on appuie en fait sur. Alors là, des génies chez Rivière Pour dire que c'était démarrage, ils ont mis une feuille de thé et ils ont mis le symbole stop. Le symbole stop, c'est le départ. Rivière si vous voyez cette vidéo, voilà. Mondialement, le stop, c'est arrêt. Chez vous, le stop, c'est départ. J'ai peut-être mal lu, mais en tout cas, euh, c'est comme ça. Ça va fonctionner. Donc maintenant, le principe, vous allez voir dans le fond ici, elle va monter en température. Quand l'eau est à 70 degrés, 70 degrés, le filtre va descendre et après 2 minutes 30 d'infusion, le filtre va remonter. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon, le, la bonne infusion, le bon temps d'infusion, la bonne température d'infusion. Autre chose, ils ont fourni finalement une petite coupelle pour mettre le filtre dedans pour éviter que vous en mettiez partout. Détail qui n'est pas euh, du tout euh, insignifiant et un couvercle qui est plus épais pour ne pas que vous perdiez de la température au cas où, quand vous nettoyez ce genre de théière, attention au choc thermique. Ça, c'est très, très important. Et ceci ne va pas au lave-vaisselle. Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont peut-être crier en voyant cette vidéo. J'ai cherché de l'eau. Mais je bois du thé matcha. J'aime bien ça. Et en fait... Le thé matcha est donc le thé traditionnel euh, japonais. Bon, j'y connais pas spécialement en thé matcha, mais j'ai entendu dire que c'est du, du thé traditionnel et c'est le moment du thé, le thé matcha. Et ça se fait normalement avec un, un petit fouet, etc. Il y a tout en fait une, un protocole à respecter pour le thé matcha. Voilà. Bon, je vous avoue que je n'ai pas ce fouet. Et j'ai vu en fait une, une vidéo et même une de nos ambassadrices qui se servait en fait de... Vous voyez, c'est de la poudre de thé, le thé matcha, qui est moulu extrêmement finement. C'est un goût extraordinaire le matcha. Et il paraît que c'est très bon pour la santé, c'est plein de bonne énergie. Et donc en fait, le principe, c'est que le, le thé matcha, vous devez en fait l'incorporer normalement dans votre bol avec un petit peu d'eau. Vous devez un peu le diluer. Et puis, vous rajoutez l'eau et vous, avec votre petit fouet, vous allez en fait créer une émulsion. Le mousseur à lait ici, qui plus, qui, dont je ne me sers plus pour le lait et que j'ai bien nettoyé, sert en fait à, faire, à créer cette émulsion en fait dedans. C'est ça en fait qui est assez pratique. Attention, le matcha est un colorant naturel très puissant. Okay, on s'en sert également en pâtisserie, donc bien nettoyer quand vous avez fini de vous servir du matcha. Quand on a mis ceci dedans, on appuie sur le bouton. En fait, ça va chauffer et tourner en même temps. C'est ça, en fait, le, le truc absolument génial. Et en fait, ça l'avantage, c'est que si, imaginons je suis interrompu, etc., tout simplement, je sais reprendre là où j'étais parti et recommencer mon matière ou le réchauffer On laisse monter tout ça. Vous voyez qu'il est déjà descendu ici. Il est en train de descendre et on déguste cela après. Voilà, le thé matcha est prêt. Vous voyez, c'est vraiment très, très agréable de pouvoir faire ça. Regardez bien. Et je pense qu'en même temps, celle-ci va avoir terminé. Donc, ça permet de ne pas stresser, de pouvoir, au cas où, être interrompu. Vous savez, dans ces nombreux moments, des fois, où les gens sont en télétravail. Pouvoir faire son thé. Toujours énormément de bips sur les, sur les théières, comme ceci. Voici un thé matcha. Je vous laisse admirer. C'est délicieux. Pour celles et ceux qui n'ont jamais goûté le matcha, je vous invite à en goûter une fois. C'est extraordinaire. Alors, je sais de nouveau, ne vous déchaînez pas dans les commentaires, ce n'est pas traditionnel. Mais je voulais essayer d'essayer avec un de nos électros, ou électros peut déjà, des, déjà les électros, déjà les gens chez eux, essayer un mélange, une émulsion de thé matcha avec un mousseur à lait. Alors, il faut savoir que ceci n'est pas chaud, donc on peut le poser sur le plan de travail. Votre bouloir ici, on l'enlève. Et vous avez en fait ici, c'est ça qui est sympa, hop Voilà. Et vous avez ici, et c'est ça que j'aime bien, un thé à la bonne température, bien infusé, sans stress et surtout en consommant du thé en vrac. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Très content d'avoir pu vous montrer en une vidéo deux systèmes différents pour faire du thé. Ça change un peu du café. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires, évidemment. Mettez des pouces, tout ce que vous avez envie. Il y a 23 000 abonnés. Plus on aura, plus il y aura, évidemment, de projets. Donc, merci à tous. Instagram, Facebook... Abonnez-vous également, on est, on est sur Pinterest, on est sur plein de réseaux, on les alimente régulièrement. Et si vous voulez prolonger l'expérience, on a des podcasts sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Et vous verrez ma tête comme ça. Et comme ça, on sait, je prolonge des sujets avec des, des, des, des longs sujets en fait qu'on fait en 6-7 épisodes. Voilà, ça, vous avez encore plein d'expérience avec nous. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.